Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Aujourd'hui un épisode avec beaucoup de sujets D'ailleurs je me suis fait une petite liste Avant de parler d'autre chose, je vous le dis en début, j'ai fait un nouvel autocollant Oh Et j'ai ouvert un petit shop Etsy. vous pouvez aller les choper sur le shop, attention ils sont en quantité limitée, ils sont en quantité limitée mais on en reparlera un tout petit peu plus tard on est le 5 février 2020 et c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vlog parce qu'il y avait beaucoup de choses et la première chose bah, c'est qu'en janvier j'ai eu énormément de boulot ce qui est une bonne chose ce qui est une très très bonne chose ça a constitué principalement de la manutention dans l'événementiel avec la mi arnaud de platy bubble ou platypus production des installations de piscine à balles euh, des installations d'iglous gonflables, des installations et aussi des démontages de bulles en polycarbonate. D'ailleurs, vous avez pu voir une vidéo où j'ai fabriqué justement ce plancher pour la bulle en polycarbonate, qui nous amène justement au, à la deuxième chose, j'ai fait un petit peu de fabrication. Outre le plancher pour la bulle en polycarbonate, j'ai aussi construit un bar pour euh, une euh, piscine à balles. Qui était une des plus grandes qu'on a montées jusqu'à présent, qui faisait 5 mètres par 7, avec un bar intégré à l'intérieur. Euh, ça s'est très bien passé. C'était un peu funky parce que leur fête commençait à 19h et se finissait à 2h du matin. C'était un peu loin, donc j'ai pseudo dormi dans le camion. Et ensuite, on a redémonté tout ça pour revenir à la PADAF pour ranger tout ce bordel. Et bien sûr, j'ai fini le premier batch des boîtes à lire il y a un deuxième épisode qui va arriver sur la fabrication justement de ces boîtes à lire pour la mairie d'Anthony qui va être publié dans les prochains jours et il y aura un troisième épisode un peu plus court mais spécialement sur les finitions et donc ces neuf premières boîtes à lire elles sont parties elles vont être installées dans les prochains jours j'étais content et en même temps triste <rire> content que j'ai fini dans les temps euh, que je suis relativement content voire même très content du résultat et en même temps triste parce que c'est mes bébés, j'ai bossé tellement de temps dessus euh, mes bébés sont partis euh, Voilà. il reste 11 boîtes à faire et je pense que là ça va prendre beaucoup beaucoup moins de temps pourquoi parce que le premier batch de 9 m'a permis de vraiment savoir comment il fallait que je, je fabrique ça et quelles étaient les différentes étapes et surtout quelles et, quelles, quel, quel était l'ordre des différentes étapes ça c'est super important vous le verrez dans les deux prochaines vidéos j'en parle en long, en large et en travers, mais c'est vrai, si vous voulez avoir des finitions correctes et ça va prendre du temps, il y a des phases de ponçage il y a des phases de préparation, il y a des phases de finition avec des temps de séchage qui sont malheureusement incompressibles, donc un bon mois de janvier mais un mois de février qui, à part les boîtes à lire, pour l'instant est un peu vide au niveau business mais bon, on a fait un très très bon mois de janvier, donc ça devrait aller. Ça va justement me donner le temps un de travailler un petit peu sur la communication. J'ai déjà commencé un petit peu sur LinkedIn, mais le but il est d'essayer de me faire ma pub via LinkedIn à des entreprises dans l'événementiel, aussi bien pour de la manutention que pour de la fabrication. Et le but aussi est de pousser quelques-uns des projets que j'ai envie de pousser et de voir jusqu'où ça va. Alors la mairie d'Anthony a déjà fait un article justement sur les boîtes à lire. Il y a un journaliste et un photographe qui sont venus pour faire un portrait entre guillemets. Je suis pas sûr que fondamentalement ça m'amène énormément de clients mais euh, on joue le jeu et on verra ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit, la grosse nouvelle c'est après euh, avoir euh, balancé sur Amstramgram de mes stickers en découpe vinyle que j'avais fait à la maison sur justement cette thématique qui vient en fait qui vient du Rural Lab euh, puisque les outils étaient en partage et certains outils pouvaient potentiellement blesser et arracher les bouts de doigts, faire des blessures très graves. J'étais venu avec ce slogan qui était attention, cette machine n'a pas de cerveau, utilise le tien. Et j'avais fait un espèce de panneau, j'essaierai de le, vous le mettre quelque part pour vous montrer ce que ça donnait. Je l'ai balancé sur un Instagram et j'ai eu une réponse euh, plutôt intéressante, le mec disait ah, c'est marrant, euh, il, il faudrait que tu fasses euh, est-ce que, enfin plein de gens sont venus me voir en me disant est-ce que tu les vends là euh, là. -la -la -la -la. donc je me suis dit je trouve que le message est marrant on va faire un petit sticker et donc ce sticker il est là ouh Celui-là je l'ai, c'est pas moi qui le fait, je l'ai fait produire, j'en ai fait un peu plus de 500 exemplaires en tout cas il y en a 500 à vendre je les vends par lot de 10, donc dans l'enveloppe il y en aura 10 ou 11 ou 12 et puis quelques autocollants de la, du barbu évidemment ces autocollants je les vends 5 euros par lot de 10, frais de port compris en France euh, et je me suis renseigné tout à l'heure pour la Belgique et la Suisse, c'est quoi déjà les prix les pauvres copains suisses et belges donc c'est 2,80 euros de frais de port pour la Belgique et la Suisse donc euh, je sais pas encore à combien je vais les faire pour la Belgique et la Suisse, faut que je fasse un petit calcul mais ce sera un tout petit peu plus cher malheureusement pour les copains euh, Suisse et belge. Pourquoi avoir fait ces stickers Déjà un parce que je trouve que le message est rigolo et euh, et il est marrant. La deuxième chose, mon expérience euh, des boîtes à lire euh, et des autres projets que j'ai en cours euh, et qui risquent d'être super marrant, implique pas mal de ponçage en fait. Et le ponçage c'est rigolo mais quand vous avez, euh, par exemple, j'ai 11 boîtes à lire à finir, donc j'ai le fond, la face avant, les six côtés, la tablette. J'ai neuf éléments euh, fois 11,99 sur les deux faces, 188. <rire> Donc j'ai 188 surfaces à poncer, ce qui est, euh, j'ai calculé, j'en ai à peu près pour deux jours plein, voire peut-être même trois, euh, deux, uniquement de ponçage. Je fais un grain, 80, un grain 40 et ensuite un grain 80. Et je me suis dit, je passe beaucoup de, trop de temps à poncer, il faut que je trouve quelque chose. Et bien, bah, le quelque chose, cet outil il existe bien sûr. Ils appellent ça une, une, une ponceuse calibreuse, ou une ponceuse à rouleau, mais c'est un outil qui coûte un petit peu cher. Aujourd'hui, euh, je... Alors je réussirai à le financer quand j'aurai fini les boîtes à lire et quand j'aurai été payé par la mairie d'Anthony, comme toutes les mairies, ça prend un petit peu de temps, donc dans quelques mois. Euh, mais je me suis dit, on va essayer de trouver des moyens un peu innovants. Je ne veux pas rentrer dans la mendicité 2.0, je l'ai déjà fait, c'est une mauvaise idée. Euh, mais euh, justement trouver des petits produits un peu sympas et rigolos comme ces stickers euh, qui potentiellement peuvent me rapporter quelques centaines d'euros qui vont aller dans la cagnotte pour la ponceuse cali calibreuse. En parlant de tous ces projets qui arrivent, j'ai... j'en ai combien euh, Attends, mais j'ai marqué ça là. Mon deuxième cahier magique. À part l'épisode sur les... la deuxième partie sur les boîtes à lire, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'ai 7 épisodes en cours et j'ai deux mini-épisodes qui eux aussi sont en cours. J'ai pas encore eu le temps de finir. Des projets, j'en ai pas mal. Il va y avoir de la soudure, il va y avoir du contreplaqué, il va y avoir un truc avec skateboard, avec une table basse qui se passe pas bien, enfin bref, plein plein de trucs vachement intéressants. Un point qui est important d'aborder, c'est la publicité. Comme vous avez pu voir dans les dernières semaines, j'ai publié plusieurs vidéos sur euh, des produits de Keter, avec une réponse mitigée. <rire> euh, Parfois une réponse euh, sympa, et puis d'autres fois une réponse moins sympa. Ça fait partie aussi de ce processus de, de professionnalisation. Alors les réactions étaient un peu abusées, genre Ouais, euh, franchement, euh, je pensais pas ça de toi, euh, nanana... Non, non. Les gens super offensés. Alors, il y a des épisodes comme le dernier, et j'en reparlerai après, euh, qui est une nouvelle série, que je fais vraiment pour le pur fun puis il y en a certains bah, qui sont un peu plus dirigés parce que c'est le but aussi, c'est de ramener un petit peu de pognon pour pouvoir vivre, euh, pas simplement des vidéos mais euh, vivre de toutes ces activités et une des sources de revenus importantes bien sûr c'est de faire de la promo pour des marques c'est un contrat que j'avais signé euh, euh, il y a ça presque un an en fait avec les amages de Keter pour une série de 9 vidéos pour l'instant j'en ai fait 3 ou 4 donc, il y en a encore 4 ou 5 qui vont venir. Mon but est bien sûr d'essayer de fournir les vidéos les plus sympas pour vous et aussi qui soient les plus intéressantes pour mon client. Il s'avère bien sûr que euh, il y a tout un système de de formation et d'éducation entre guillemets pour les clients. Ce que j'essaye de leur faire comprendre c'est que la publicité a un impact beaucoup plus important si elle est bien placée, au bon endroit, au bon moment et si c'est pas juste oulala, que même que la marque elle est trop bien allez vite acheter votre euh, nanana ça bien sûr ça se voit c'est chiant mais c'est ce que eux ils aiment c'est même pas ce qu'ils aiment c'est ce qu'ils adorent quoi ils adorent qu'on fasse de la promo débile de leurs de leur produits et ça a été un peu le cas sur le dernier sur, le, sur la dernière vidéo pour Keter que j'ai balancé je voyais pas d'angle intéressant <rire> à part euh, mont mont montrer euh, le fait que je monte deux armoires en plastoc donc euh, je vais publier pour montrer un peu qu'est ce qu'il fallait pas trop faire parce que euh, la différence des chiffres est complètement criante entre le nombre de vues mais aussi le nombre de clics et donc c'est un peu ce que j'ai essayé de démontrer mon but dans le futur il est bah, d'essayer de faire des publicités rémunérées qui puissent d'abord vous intéresser vous et qui soit intéressante pour moi, pour euh, financer mon activité. Euh, mais vous inquiétez pas, hein, c'est quoi, je ne sais plus combien euh, de vidéos j'ai sur ma chaîne, j'en ai plus de 700, euh, 3 sur 700, euh, ça va quoi. Une dernière chose, bien sûr, vous avez le panneau de 5 secondes en début, qui vous dit bien sûr si la vidéo est sponsorisée, s'il y a du placement produit, euh, donc euh, je ne vous prends pas vraiment en traître. Donc pas mal de projets super intéressante qui arrive bien sûr à intercaler entre ben, les projets rémunérateurs que je fais via mon entreprise euh, et la dernière série de vidéos ben, c'est celle que j'appelle x10 où j'ai transformé euh, une lame de cutter euh, de euh, quelques, quelques millimètres <rire> comme taille à quelques centimètres il une pseudo-polémique pseudo dans les commentaires où euh, la mec disait « Oh, euh, tu copies sur Jimmy DiResta. » Alors oui, c'est vrai, j'ai copié sur Jimmy DiResta parce que Jimmy DiResta a fait aussi euh, une lame de cutter euh, agrandie. C'était pas du tout volontaire et mon but n'est pas de me justifier, mais j'ai dans ma tête cette série où je veux faire des objets et des outils super grands. Et en fait, j'avais passé presque une journée entière à enlever euh, ce putain de de, de truc autocollant sur le plexiglas pour les boîtes à lire et donc en gros j'avais passé une journée avec à la main bah, justement ces petites euh, ces petites lames de cutter et je me suis dit <rire> peut-être qu'avec une, une plus grosse lame ça irait plus vite et là je me suis dit ah oh, putain faudrait que je fasse ça enfin euh, voilà c'était la genèse du projet je vais faire d'autres trucs il y a des gens dans les commentaires qui m'ont donné des bonnes idées un sharpie c'est évident que je vais en faire un énorme je veux aussi faire un merteau énorme euh, J'ai envie de faire plein de trucs énormes, j'ai envie de faire une vis qui fasse 1m50 de haut, enfin bref, j'ai envie de faire des trucs débiles C'est aussi, euh, aussi le but de la chaîne, c'est euh, faire des choses sérieusement sans se prendre au sérieux quoi Donc, Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de voir le mal partout, J'essaye pas d'être un vilain J'essaye juste de marrer, de faire des trucs intéressants et de partager avec vous. C'est tout! Et c'est déjà pas mal! Dans les prochaines semaines, il n'y aura pas trop de vlogs, il y aura un rythme un peu plus soutenu sur les vidéos et sur les épisodes en particulier, puisque je vais avoir un tout petit peu plus de temps, puisqu'il y a un peu moins de boulot à l'atelier. Et puis voilà, en tout cas, euh, je suis plutôt content, ça se passe pas mal. Euh, et on croise les doigts pour que ça continue. En tout cas, je vais pousser pour que ça continue. Je vais, mettre un gros coup, je vais essayer de mettre un gros coup de com' pour essayer de me faire des contacts et potentiellement du business et puis voilà et euh, je, je prends beaucoup de plaisir à aller dans mon atelier à faire euh à faire plein de choses. Il euh, y aura des vidéos qui vont arriver justement où je vais parler de rythme de travail et de rythme de repos. Il y a aussi des vidéos qui vont arriver qui vont être spécifiquement sur ben, euh, comment monter une boîte et quelles sont les choses à ne pas faire. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires. Voilà c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, déjà précipitez-vous, il y en a que 50 hein. et déjà il y en a 15 qui sont partis via Amstramgram. Donc, euh, <rire> premier arrivé, premier servi. Que la barbitude soit avec vous et à bientôt.